Bonjour, je m'appelle Patrice Crochet, je suis gynécologue obstétricien et je viens d'arriver à Rouen en provenance du sud de la France. parce que J'ai été formé à Marseille et donc j'ai rejoint le CHU de Rouen tout, tout dernièrement. Formé à Marseille à la PHM, et j'avais une activité principalement de chirurgie gynécologique et un deuxième centre d'intérêt en recherche, en pédagogie chirurgicale, l'utilisation de la simulation à des fins pédagogiques pour former les jeunes chirurgiens de demain et les chirurgiens de demain par cette simulation et par différents procédés, en particulier l'utilisation de simulateurs de réalité virtuelle. TC est un des points forts qui a, qui a présidé à mon choix de, de venir à Rouen, bien sûr, avec la possibilité aussi de, de progression de carrière au sein du CHU en Normandie. Les Normands sont très accueillants et j'ai été bien, bien aidé dans mes premiers pas par l'équipe de RNI pour, pour trouver un logement et, et pour trouver des contacts faciles au sein du CHU depuis que je suis arrivé. Très, très encourageant, très encourageant et je suis très content d'être ici.